Ah ouais, tu veux monter sur le bateau T'as pas le mal de mer Quelques jours du départ de la route du Rhum, je me sens de plus en plus près. J'espère faire la traversée. Le premier a mis 16 jours il y a 4 ans. Je pense qu'on sera dans, dans, dans ces temps-là, mais après, ça dépend surtout de la météo. Là, on vient de baptiser le bateau aujourd'hui, donc c'est une grosse étape, ça s'est bien passé. J'ai euh, une marraine et un parrain euh, exceptionnels. Ça ne peut qu'aller mieux après tout ça. On va vraiment commencer à rentrer dans la course là maintenant. Et ben, on va tout donner euh, le, le dimanche 6 novembre pour pouvoir euh, mettre le plus de bateaux derrière nous euh, avec Captain Alternance. Je voulais faire un clin d'œil aussi bah, à la région Guadeloupe, euh, remercier euh, de, ne, de me soutenir dans ce, dans ce super projet, de soutenir les skippers guadeloupéens. Chacun d'entre nous sommes des exemples aussi pour, pour la jeunesse guadeloupéenne. On est entouré d'eau, il faut, faut s'approprier le littoral et j'espère bien euh, euh, que, bah, que, voilà, que ça, ça puisse toucher les mentalités. Euh, C'est trop dur, ce qu'on fait. Il y ait plus de, de, de personnes tournées vers la mer. Je remercie la région Guadeloupe d'être partenaire du projet et euh, je leur donne rendez-vous à l'arrivée et j'espère bien placé pour qu'on puisse faire une belle fête.